nous allons voir comment accompagner un élève qui présente des troubles à expression comportementale. Dans un premier temps, nous allons voir que le comportement, c'est une réponse, hein, donc une réponse comportementale. Alors, un comportement, qu'est-ce que c'est Je vais emprunter cet exemple à Patrick Éloire, qui est psychologue, qui explique qu'un comportement, c'est une réponse à une situation et surtout que ce comportement, il est à la fois observable et mesurable. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est pour vous montrer que par rapport à une situation donnée, on peut avoir un éventail de réponses comportementales. Imaginons par exemple que vous attendez le bus, que vous êtes très très en retard et que le bus n'arrive pas. Dans un premier temps, peut-être que vous allez regarder si le bus arrive au loin et puis peut-être que vous allez faire les 100 pas, peut-être que vous allez lire l'ensemble des éléments qui sont affichés sur l'abribus. Peut-être que vous allez parler à haute voix, vous mettre en colère. Peut-être que vous allez envoyer un SMS à une personne pour dire que vous êtes en retard, etc. etc. Donc vous avez plusieurs types de réponses face à cette situation. Hein, et ces réponses, ces comportements que vous allez faire, ils sont observables. C'est-à-dire que l'entourage peut vous observer, peut voir concrètement que vous êtes en train de marcher, que vous êtes en train de parler, que vous êtes en train d'écrire un sms. Et puis, ce comportement, il est mesurable. C'est-à-dire qu'on peut dire combien de fois vous avez euh, euh, écrit, combien de fois vous avez marché, combien de fois vous avez parlé. Et bien, c'est la même chose pour les élèves et c'est donc important quand on parle de comportement d'être sur des faits observables. Par exemple, si on dit il est énervé, c'est difficile de le quantifier. Par contre, si on dit euh, il crie, il tire les cheveux, euh, il se sauve, c'est des comportements que l'on peut observer et que l'on peut quantifier. Combien de fois il l'a fait aujourd'hui C'est pour ça que je vous invite on avait vu ça dans le cadre de l'autisme, à tenir une grille d'observation, une grille de fréquence d'apparition des comportements. Et chaque fois que le comportement que vous voulez observer apparaît, vous mettez une croix. Ça permet à la fois Déjà de quantifier, parce qu'avec les élèves qui présentent des problématiques de comportement, on a tendance parfois à majorer, à avoir l'impression que ce comportement, il est très très fréquent. Et du coup, ça permet là de pouvoir réellement quantifier le nombre de fois où il apparaît. Et surtout, cela va permettre aussi de faire des hypothèses pour voir dans quel contexte il apparaît, à quelle heure, à quel moment, qu'est-ce qu'on était en train de faire, par exemple. Un comportement est aussi très lié à son contexte. Euh, c'est important de le prendre en compte parce qu'effectivement, certains comportements que les élèves vont avoir en classe peuvent peut-être être des comportements qui vont être tolérés dans le milieu familial ou même culturellement, c'est des comportements qui pourraient être, j'allais dire, valorisés. Donc pour l'élève, c'est important aussi de voir dans quel contexte ce comportement apparaît. Si on compare l'apparition d'un comportement problème à un verre d'eau qui se remplit, on peut prendre trois éléments. Hein. L'idée, ce serait que le comportement problème, finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, on va décomposer en trois étapes. Les facteurs de vulnérabilité de base, les facteurs environnementaux et l'élément déclencheur. Alors, les facteurs de vulnérabilité de base ou facteurs personnels, c'est ce qui est propre à l'enfant lui-même. Hein. L'enfant, il, il est outillé, il est équipé d'une certaine façon, alors sur le plan cognitif, hein, c'est-à-dire quelles sont ses compétences. Et puis, on va prendre en compte l'âge de l'enfant et son développement neurologique. Et puis ensuite, on va rajouter tout ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Le contexte dans lequel l'enfant vit. Alors le contexte au sens large, hein, il ne s'agit pas uniquement du milieu familial, mais aussi du milieu bien évidemment scolaire où l'élève passe une grande partie aussi de son temps. On imagine bien que suivant la structuration de l'environnement qui est proposé à l'enfant, euh, ça va influencer aussi son comportement et ses réponses comportementales. Certains élèves qui vont euh, avoir des ruptures dans leur parcours de vie, euh, on peut prendre l'exemple des élèves qui sont accueillis dans des foyers, il est évident que les ruptures qu'ils ont rencontrées dans leur parcours va influencer aussi leur réponse comportementale. Donc si on continue de remplir ce verre, souvent on considère que le comportement problème, il arrive quand le verre déborde et souvent on, fait, on est face à un élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça peut être une émotion que l'élève ne peut pas euh, réguler. Ça peut être aussi un, un besoin que l'élève n'a pas pu assouvir. Euh, ça peut être aussi un événement particulier, un changement, un moment un petit peu informel, ou alors une activité complexe, etc. Il peut y avoir beaucoup d'autres éléments déclencheurs. Alors c'est vrai que souvent, on va réussir parfois à identifier cet élément déclencheur et l'associer du coup... Au comportement problème. Mais il ne faut pas oublier que l'élément déclencheur finalement c'est la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on va voir, mais qu'il faut aussi prendre en compte tout ce qui est en dessous, c'est à dire les facteurs personnels, les facteurs environnementaux. Souvent quand un élève va présenter un comportement très inadapté, euh, on, on pourrait presque comparer ça à un fusible qui va sauter. Euh, ce qui est important quand un fusible saute, c'est qu'on va le changer. Mais souvent, il va falloir qu'on aille voir le pourquoi de ce court-circuit. Si on change le fusible, c'est-à-dire si on répond juste aux besoins immédiatement, donc à cet élément déclencheur en fait, euh, on risque de passer à côté de choses qui seraient beaucoup plus profondes. Donc n'oublions pas qu'effectivement, il faut rechercher souvent la cause, le pourquoi de ce court-circuit. Si on remet euh, ces comportements problèmes au sein de l'école, souvent on va mettre en évidence une certaine catégorie d'élèves parce que ces élèves, ils vont beaucoup réinterroger notre pratique euh, professionnelle. Hein, C'est des élèves qui, souvent qui vont nous amener à réfléchir sur notre posture professionnelle parce qu'il va falloir faire preuve d'énormément de bienveillance et parfois face à un contexte qui peut être relativement violent. Ce qui est important aussi de mettre en évidence, c'est que tout comportement problématique n'est pas forcément un trouble du comportement. Et on emploie beaucoup à l'école ce terme de trouble du comportement alors qu'en fait c'est un raccourci de langage. Et que ça peut concerner à la fois des élèves qui vont être dans ce qu'on va appeler la difficulté passagère. Hein. On peut être dans une difficulté comportementale qui sera plus réactionnelle face à un contexte. On peut aussi avoir des élèves qui vont avoir des troubles du développement intellectuel, des troubles du spectre de l'autisme, des troubles même sensoriels ou du langage, hein, des troubles spécifiques du langage oral. Vous vous souvenez, les difficultés de communication, ça peut entraîner des problématiques comportementales. On peut avoir un élève qui présente un TDAH et enfin, et on le verra plus tard, on peut avoir un élève qui est réellement dans le trouble du comportement tel qu'il est défini, ce qu'on appelle le top trouble oppositionnel avec provocation ou le trouble des conduites. Donc vous voyez qu'il y a un éventail de comportements problèmes parfois mais qui n'ont pas les mêmes raisons hein, euh, et qui vont, même s'ils vont se présenter parfois de la même manière et peuvent avoir aussi une réponse similaire, il faut aussi euh, différencier ce qui sera de l'ordre du trouble, euh, réellement du comportement. Alors, quand on parle de trouble du comportement, souvent on va parler des comportements qu'on voit trop, hein, des élèves qui vont être très agités, agressifs, euh, bruyants, perturbateurs, et, et pour ça, c'est des élèves effectivement où on va très vite pointer du doigt cette difficulté, et je le redis, on n'est peut-être pas forcément toujours non plus dans le trouble du comportement. En tout cas, c'est ces élèves-là euh, qui vont nous mettre beaucoup en difficulté. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des élèves qui ont des problèmes de comportement et que cela c'est des comportements qu'on peut oublier. Un élève qui va être, par exemple, très inhibé, mutique et qui va être même complètement replié sur lui-même à tel point que c'est une vraie forteresse et que peut-être ces élèves ne vont pas du tout rentrer dans les apprentissages et vont être complètement fermés, vont faire obstruction à tout. Ces élèves-là, ils expriment aussi un message, un, un mal-être hein, qui peut être parfois même aussi fort qu'un élève qui va l'exprimer bruyamment. Donc, il faut être aussi vigilant sur les comportements qu'on voit trop et ceux qu'on oublie, qui sont aussi euh, des problématiques de comportement. C'est vrai qu'à l'école, on va avoir tendance à appeler « troubles du comportement » tous les comportements qui peuvent poser problème, euh, mais il faut aussi se dire que L'institution, elle est aussi au cœur de cette problématique et c'est à l'institution de trouver la réponse la plus adaptée à cet élève. Et quand je parle de l'institution école au sens large, hein, ça veut dire aussi travailler bien évidemment avec la famille. Hein. Euh, ces problématiques de comportement nécessitent un réseau partenarial important, euh, l'école, la famille et dans la mesure du possible, si l'enfant est accompagné par des services de soins ou par des professionnels en libéral, il est important de travailler ensemble. Hein. Souvent, la réponse pour ces élèves, elle est à la fois de l'ordre de l'éducatif, mais aussi parfois du thérapeutique, notamment quand on est vraiment euh, dans les comportements problèmes tels qu'ils sont définis. Pour illustrer un petit peu ces comportements qu'on qu voit, et qu'on voit parfois trop du coup, euh, je, je m'appuie sur... Euh Certaines illustrations d'albums jeunesse. Le premier album que vous voyez, qui s'intitule Non, Non et Non, hein, il est caractéristique de l'opposition. Souvent, ces élèves qui vont avoir un comportement euh, inadapté vont être dans l'opposition. Il faut aussi être attentif à l'âge de l'élève. L'opposition, elle fait partie intégrante du développement de l'enfant et de l'adolescent. L'enfant, l'adolescent se construisent hein, dans le Conflit en s'opposant et en étant face à un cadre qui va les accompagner, les aider à se construire. Donc tout enfant qui s'oppose et tout adolescent n'est pas forcément dans une problématique comportementale mais aussi dans une dynamique liée à son développement. Le livre suivant intitulé Grosse colère met en évidence que la colère c'est une émotion. C'est une réaction physiologique qui est normale, c'est la façon dont on va gérer cette émotion qui va être importante. Hein. Du coup on a le droit d'être en colère, c'est normal d'être en colère, par contre on n'a pas le droit d'y apporter une réponse agressive par exemple. Ce, ce livre, les caprices du petit prince, c'est aussi pour dire attention au vocabulaire qu'on va employer. Et souvent, on va utiliser ce terme caprice un petit peu euh, en portant un jugement. L'élève, il a fait un caprice. Euh, pas forcément, peut-être qu'il a exprimé quelque chose que nous, on n'a pas perçu. Et du coup, en disant caprice, on porte un jugement un petit peu négatif. Et puis surtout, on, on, on exprime le fait qu'on ne sait pas expliquer ce comportement. Le vocabulaire, il va être important aussi dans la façon dont on va le relater aux familles. Ce n'est pas la même chose de transmettre à la famille ou à l'enseignant euh, le terme de caprice où là il y a ce, cette notion de jugement et de décrire les faits qui se sont produits et qu'on a pu observer. L'album Max se bagarre est là pour illustrer la question de la violence. Nous sommes bien d'accord que la violence, elle est inacceptable et qu'on ne doit pas la tolérer. Par contre, il est important aussi d'être attentif à l'âge développemental de l'enfant et à ses compétences de communication. Parfois, ce qu'on peut interpréter comme un acte aussi agressif est en fait un, un acte qui va être lié à des difficultés de communication. Je ne sais pas m'exprimer d'une autre manière, donc je vais le faire par des actes qui peuvent être inadaptés. Le livre Les Petits Nuages Noirs, hein, c'est pour illustrer les élèves dont on parlait tout à l'heure qui avaient un repli sur eux-mêmes, euh, par exemple, on sait que la dépression existe chez les enfants et elle peut se manifester d'ailleurs par de l'agitation aussi. Hein. Mais le, le repli sur soi, il peut être très significatif aussi d'un mal-être et il ne faut pas l'oublier. Je voulais terminer ces illustrations par l'exemple d'une bande dessinée euh, issue d'Astérix où on voit le, le fils du chef hispanique euh, qui effectivement bloque sa respiration chaque fois qu'on le contrarie. Euh, pour vous dire que souvent aussi on va parler des enfants rois, là c'est le fils du chef euh, hispanique, hein. on va parler des enfants rois parce que effectivement, le rôle de l'environnement, le rôle de l'éducation va être important et peut être un facteur qui va majorer ou minorer un comportement. Toutefois, je vais vous inviter à être relativement vigilant au, au jugement hâtif qui peut être fait sur la question de l'éducation et notamment l'éducation familiale. Euh, on le disait tout à l'heure, le contexte, le contexte culturel peut amener à des désaccords amener à des différences et qu'il va être important de travailler avec la famille et non pas contre la famille pour aider l'élève à surmonter ses problématiques de comportement. Alors depuis tout à l'heure, quand on parle de comportement, on parle de difficultés ou troubles, je crois qu'il est vraiment important de prendre en compte que finalement la difficulté, elle est euh, réactionnelle à un contexte, elle est occasionnelle, elle est temporaire. Donc la, la fréquence et la persistance des comportements problèmes vont être des facteurs d'alerte pour évoquer la question de troubles. Euh, de la même façon, euh, souvent euh, qu'on soit dans la difficulté ou dans le trouble au départ, il va peut-être falloir mettre en place des prises en charge. Alors on peut imaginer le RASED au sein de l'école, on peut aussi imaginer que les parents puissent être orientés vers le CMP de secteur, hein, le centre médico-psychologique, qui peut permettre d'apporter une aide ponctuelle. Euh, si jamais il y a une résistance par rapport justement à ces prises en charge euh, et qu'on est sur la durée, là on va pouvoir évoquer la question du trouble du comportement. Et à ce moment-là, euh, l'élève peut bénéficier d'un PPS et donc éventuellement d'un accompagnement par une aide humaine mais aussi des préconisations de prise en charge éducatives, thérapeutiques et pédagogiques qui peuvent être associées à ça.